Fox Art Productions presents Life and games are two different things. What happens when the border between the virtual and the real no longer exists? Allez, je me prends. Merde, on est dimanche, putain. Bienvenue à Virtual Reality. David, tu peux donner un café au jeune arrivent Sans problème, monsieur. Merci. Merci, bonjour. Vous allez bien Vous allez bien Ça va, merci. c'est tu nous étais. Ça va, ça va, Merci. Merci pour le café. Oh, de rien. Ah. Oh, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps bah écoute, moi euh, en ce moment je euh, m'ennuie un peu avec mes vieilles consoles, je suis un peu chien, et... Ouais Ouais. Voilà. Dis-moi, tu n'as pas vu la pub là qui passe en ce moment Laquelle La pub là pour la nouvelle console Ou apparemment la nouvelle console c'est que des accessoires, t'as des gants, des lunettes et un casque. Oui, oui, oui, j'ai vu ça hier ou avant-hier. Oui. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Je comptais me l'acheter mais ils disent pas le prix dans la pub, tu vois, donc je préfère me méfier, tu vois. Enfin, je sais pas. Je te rassure. Ouais. Ah. Elle est pas super chérie. Vends-moi du rêve. 1200 euros. Combien 1200 euros. T'as bien entendu. Je sais, ça fait mal au cul. Ah oui, pas au cul, hein. Ah, C'est pas grave. Je suis un gamer. 3 ans de salaire. Je la prends quand même. Hein. Qui en est, oh. Qui en est oh. Oui, ou <rire> ah, oh. Mais bon, au moins ça offre pas mal de possibilités. Si tu peux jouer à n'importe quel jeu, n'importe où, n'importe n'importe quoi. Oui, c'est forcément n'importe quand que tu vas jouer. Mais alors, euh, euh, si t'as des millions de libertés avec. Alors, ah c'est clair que euh, ça peut être énormissime. Après, le problème c'est qu'on sait pas trop vraiment à quoi ça ressemble, hein. Ouais. Mais euh, ça donne envie quand même. Hein. Moi, tu vois, quand j'ai vu la pub, j'ai fait. Ça m'a un peu mal, ça. Comment mmh. tu sais que ça coûte 1200 euros Je l'ai commandé sur Amazon Tu as commandé, déjà Ouais, parce que... Comme un cas, dimanche, je me dis... Ah C'est simple aujourd'hui Hum, mmh, intéressant Merde, avant les ah, dimanches. On est dimanche Donc après, <rire> je pris voilà, le PC, là. Là, je, je suivais la commande tout à l'heure. Et en est où Bah là, normalement, ça va arriver aujourd'hui. S'il n'y a pas de retard, j'aurai l'avoir aujourd'hui après midi ah. C'est ça qui est bien avec Amazon. Ouais, je t'appelle, je viens de faire une nouvelle acquisition. Quoi Nouvelle achat, quoi. Ouais, euh, non Ouais, je voulais savoir si t'es en de passer chez moi pour le tester. viens oh, te plutôt chez moi, t'as merci Bon, bah, ok, rendez-vous chez toi. Allez, à tout à l'heure On se fait un Voilà. Vas-y rentre. Mais quoi dans ton sachet là Ma nouvelle acquisition. Mmh. Ça faisait combien ça Le wow. broutille 1200 euros Yolo 1200 euros Ouais bah est ce que t'aurais pu te payer avec 1200 euros L'alcool Des putes ah, Je dois te, te rappeler que je suis casé Oh. 200 euros, c'est ce que tu gagnes en un an, toi. Oh, c'est pas grave. Et enfin, bref. Euh, la cote spéciale, ta console par rapport aux autres Bah, ben, t'es ça là mmh. Qu'est-ce qu'il faut pas faire Allez, allez. Ok. Et ensuite, il y a un bouton pour activer... Euh... Ouais, sur le côté droit. Là Ouais. Oh putain de merde, comme c'est top de bien ce qui se passe Alors... actuellement. J'ai super l'air d'un con à ma chambre avec un connard. Non, tu déconnes. Ben non. On va pas avoir l'air d'un con, j'ai quoi, là Tu crois que je fais semblant Putain de merde, avec ça, ça, ça, ça fait super mal aux mains. Putain de merde. Tu t'es bien enseigné sur ton achat là Attends... T'as dû oublier de lire un truc, là parce que... Ah. Attends... Alors j'en vais voir la première dimension... Pas de même quand j'ai la syntaxe de la version définitive... Et puis c'est ça, on va changer ensuite... Merde... Quoi je la mettre à recharger pendant une journée pour qu'elle marche. Tu ne pas le savoir avant, ça Excuse-moi de le savoir que maintenant. Tout ça pour ça Tu ne pouvais pas y penser avant Ça va, tu ne pas de ma gueule, je ne peux pas savoir. Un jour, de ton cerveau, tu demandes te servir, Luc. Oh Merci, Maître Yoda On ne me l'avait jamais fait avant <coughs> Best répartie, là peut dire peu demain Ah oui, non. Tu peux... Euh, bon, je sais, comme dit l'expression, faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin, mais là, je peux décemment pas considérer Metal Gear comme étant un bon jeu. Il y, y a trop de trucs qui gâchent ton plaisir en permanence. Alors, bon, j'adore la licence, mais euh, la nostalgie, ça excuse pas tout. Ah oui, accessoirement, alors bon, à ce stade, c'est plus qu'un détail, mais à aucun moment dans le jeu, on ne voit le Metal Gear. Luc, ton machine est chargée. Voyons ce que cette bête a dans le ventre.